Salut je, suis... Salut je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui avec ce clair-obscur un peu sexy. Et je suis dans la merde puisque nous sommes dimanche, il est midi, je suis censé uploader une vidéo sur YouTube dans 48 heures et je n'ai aucune idée. Alors que faire Une vidéo-vlog facile à faire, pas cher à produire, facile à filmer ou alors sinon, une vidéo nail art dans laquelle je prouverai que oui, on peut rester classe en ayant une French manucure. Ou une vidéo contouring dans laquelle je vous apprendrai à vous maquiller sans ressembler à King Kardashian. Ouais, non, c'est pas top. Eh bien, hier soir, en me couchant, j'ai eu une idée. Je vais vous proposer aujourd'hui un figure de style spécial phrase qu'on dit en soirée. Fais encore ça Qui me permettra de parler métonymie, ou synecdoque, c'est la même chose, à partir de phrases habituelles, que l'on dit peut-être pas tous les jours, mais au moins tous les week-ends, plutôt que, comme au lycée, étudiez ça sur des textes hyper longs du 19 XIXe siècle. Voici donc le deuxième opus de figures de style, les phrases bourrées de soirée et la métonymie. Putain, vous faites chier, on avait dit du champagne Pourquoi vous avez rapporté du rouge Ça laisse des traces partout après, c'est dégueulasse dans cet exemple précis justement, vous venez d'utiliser deux fois la métonymie. La métonymie qui permet de nommer un objet, ici donc le vin, en fonction de ses caractéristiques qui lui sont associées, et par glissement de sens, se substituer au propre nom de l'objet, c'est-à-dire le vin. C'est pas très clair. Lorsque vous dites champagne, vous faites référence à un vin produit de la région Champagne. Et donc plutôt que de dire un vin de Champagne, vous dites directement un Champagne. De la même manière, lorsque vous dites du rouge, vous faites référence au vin, dont la couleur est rouge. Et donc l'adjectif rouge, par glissement de sens, vient se substituer au nom du vin. Un autre exemple. Alexis, tu peux juste faire gaffe quand tu bois ton verre, s'il te plaît, t'en fous partout, là Ici, c'est la même chose, c'est aussi une métonymie. Quand vous dites boire un verre, par exemple, vous faites référence à ce petit objet composé de verre. Donc vous allez boire ce qui est contenu dans ce petit objet. En verre, ça ne signifie pas que vous allez manger du verre. Bon, j'arrête après la métonymie parce que vous allez dire Oui, mais c'est comme ça, on en fait tout le temps Et je bois trois shots et c'est bon, je suis Zola Eh bien non, parce que généralement la phrase qui suit ce genre de soirée Je suis dans le mort ce n'est pour le coup, je suis désolé, pas une métonymie, mais plutôt une métaphore. On verra ça dans une prochaine vidéo. Peut-être pas la semaine prochaine, parce que je voudrais vraiment travailler sur la comparaison. D'ici là, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo et tout ça, tout ça, tout ça. Je sais que sur YouTube, j'ai pas mal de gens qui me suivent d'Italie. je voudrais leur dire « Grazie mille, non parlo euh, italiano. Ma prontissimo. Euh, J'espère que faro un video en italiano. Merci beaucoup. Mm, grazie mille. Et je vous embrasse.